je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait, ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une barre de bonheur Dont je, je connais la cause C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Jurer pour la vie et dès que je l'aperçois alors je sens en moi mon cœur qui Des nuits d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place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 dans mon cœur une part de bonheur Dangereux, je, je, connais la cause C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, l'a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi mon cœur Tu ne alors <rire>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 si j'étais O, tu serais R, si j'étais R Tu serais le feu, le feu qui brille dans mes yeux Tu es la chaîne de ma trame, le tisserand de mon âme L'aiguille au bout de mon fil Tu es la soie de mon coton, le pacheminat de mes molletons Je suis le monde de ton nombril